Donc bonjour, on vient d'avoir la conférence de Jean-Luc, euh, première réaction euh, fantastique dans le sens, euh, une heure qui passe, qui se déroule très vite, des solutions pragmatiques à mettre en œuvre, utiles à tous les services, autant de production, de la logistique, de la supply, du bon sens paysan, je dirais, des outils qui ont, qui ont déjà été mis en œuvre ailleurs, donc c'est possible aussi également chez nous. Donc euh, un bon investissement.